C'est officiel, la loi a été votée. La colle est désormais interdite sur tout le territoire. Si vous en avez encore chez vous, nous vous conseillons de vous en débarrasser au plus vite sous peine de sanctions immédiates. Nous passons maintenant à la météo avec notre correspondant. Pff, que des conneries. Hein. Police Vous êtes en état d'arrestation Hein Mais qu'est-ce qui se passe Mais qui êtes-vous Rendez-vous ah. Je dis rendez-vous oh, La peine eu oui, c'est juste un PV. Hein. Mais pourquoi vous m'avez tiré dessus alors Ah ça, c'est juste pour impressionner. <rire> bon allez, salut. Je vais confisquer votre stock. La gosse, c'est de l'eau. La gosse, c'est de l'eau.